C'est mes grands-parents qui tenaient le café. Mes grands-parents euh, donc euh, paternels, papa et maman de, de mon père. Quand mon père a eu bon, 20 ans, il est parti au service militaire. Et il est fils du service militaire à 3 ans. Il suis militaire une directe euh, à la guerre, il est resté quatre ans. Donc c'est temps sans revenir à sa maison. Voilà, donc euh, après il se marie en 1919. Et il n'a pas pu garder le quartier. Donc euh, le quartier s'est fermé et c'est devenu la maison familiale. Ma maman, avait.. Oui, Bon, alors donc mon père, euh, à part ça, il ne pouvait plus tenir ce café, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Donc il a exploité le four à chaud en même temps avec son papa. Il va l'extraire aussi. La, la, la carrière qu'il a, la paix. au four à chaud, il y a une carrière, euh, ils ouais. il il arrachaient les pierres, euh, c'est du c'est je crois, et ils le faisaient cuire. Il faisait cuire dans, dans, dans des fours, dans un four à bois et après euh, il le concassé en morceaux ou bien avec de l'eau il le feu délier, ça faisait de, de la poudre de... Mais c est, c est, à ce moment-là, c'était courant parce que euh, a, le ciment n'existait pas, Oui, c'était le seul liant qu'il On avait. Il est à peu près, je ne sais pas, 5-6 euh, ans je en, en même temps, il faisait des petits travaux de maçonnerie avec son père, toujours dans les villages environnants. Et il partait souvent avec le fusil sur l'épaule et, et, et, mmh. et un chemin mmh. voilà. il craquait la appels, voilà. Tout ça. Donc, ben, j'ai beaucoup de la paix. Il oubliait des fois sa présence dit, mais pas le fusil. <rire> voilà, après, ben, écoutez. Et allons alentours des années 30, euh, on a placé de l'électricité un peu partout. Mais à belle les électriciens ne voulaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas de, de quoi se loger ni de quoi manger. Donc c'est ma maman qui les a, qui les a installés chez, chez elle, enfin chez eux, pour les faire coucher, les faire manger. Alors du coup, c'était à condition qui leur place l'électricité dans la maison. Donc, il y a eu l'électricité partout. Voilà, alors là, à cette épicerie, il y avait une dame, Anna, Anna baille, qui avait quatre filles. quatre filles, elle était veuve. Quatre filles célibataires, toutes les quatre. Alors, il y avait deux qui tenaient L'épicerie, elle avait une qui, qui faisait l'école, enfin voilà. J'ai souvent été chez elle, j'avais mes habitudes, ma petite tasse avec quoi, pour boire ma fusions, voilà. J'avais aussi des petits copains, donc Elie de et de, de Ven, Mais maman, toi, si tu as quitté le village quand tu avais 5 ans? Parce qu'avant, au-dessus, tu avais deux frères et une soeur. Eux oui, ils sont deux ils ont été. Ils, oui, oui. bon, on et... Et... ils ont grandi ici. Ils étaient bien avant moi, bien entendu. Et... Et ils ont grandi dans la maison qui est là ah sur oui, la place. Ah oui, ah oui, donc... et ils allaient à l'école où tu allais aussi. Oui, euh... oui, oui, oui. Ils ont fait toute leur scolarité dans le village. Hein. Tout le monde avait à cette école, hein. La belle photo c'est celle-ci. Voilà, le café a. Ah, était là. Ah c'était que cette pièce, c'était voilà, pas. Le café. Et là, et après, quand ils qu'ils ont fait donc ils ont euh, arrêté le café, ça c'est devenu une salle à manger. D'accord. Salle à manger, la cuisine était là, là, les chambres. Il y avait la grange. On avait à l'époque on avait une chèvre, on avait des poules, des lapins, et sur dans toutes les, les fermes, c'était pas une chèvre, en fait. Il y avait la vie sur surtout entre hein, les trois mois. Hein. Alors, euh... Mais pourtant, il y avait un maire pour tout le village. Donc c'était lui qui décidait, non Oui, il y avait pour le maire du village. Et, et, pour les trois, mots. Pour les trois, ah, euh, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de... À des... ce moment-là, moment il, il se chipotait Et, et, et du, coup, du coup, il n'y a jamais eu de route qui, qui desservait le village. -delà de... Qui partait sur Alès. C'était fermé. C'était un cul de sac en fait. C'était un cul de sac. C'était un cul de sac. C'est pour ça que les gens ne s'arrêtaient pas en fait à Bellevesée. Ouais. Personne n'y venait. Du coup, le, du coup, ça le, le village bien. a perdu de l'ampleur. On a perdu ses habitats, mais petit à petit. Vous voulez voir Monsieur Doumergue Oui. M. Doumergue. Ça c'est lui. Alors là, il y a Monsieur Nouvelle, là, et moi. Et puis là, ces deux petites filles était venu dans le village. C'est le, le grand-père pendant la dernière guerre, euh, pardon, pardon pendant même. la guerre de 14 18 ouais. Et c'est le même grand-père euh, en euh, a Ah oui, c'est ans, là, voilà. Et ça, c'est la, la grand-mère de, de Marie. Oui. C'est sa, sa grand-mère. On est parti à Uzès parce que euh, le four chaud qu'exploitait mon père, euh, c'était Monsieur Pédicier qui était venu d'Uzès et qui avait vu ce four chaud. Donc, il avait demandé à mon père de venir à Uzès, associé avec lui, pour, faire un, pour créer le four à chaud voilà, à l'usine Verdrich, à Uzès. Voilà, c'est pour ça qu'on est parti. On avait des vignes, donc euh, on venait bandager. On venait de temps en temps, voir ce qui se passait. C'est dur, oui. mais assez, en général, c'est assez joyeux quand même de faire des vendanges. Ah, mais quand tu travailles avec un propriétaire, il faut voir. Bien sûr, bien sûr. Bien. il faisait passer le principe de. Il y avait toujours une équipe devant là qui était. Il y avait l'habitude de tous les hommes qui venaient, il venait, et fallait suivre. Oui, oui, ouais. oui. Il faisait passer devant. Bon. Ouais. Puis après, je les ai fait, moi, les bandages à, à, à, à l'Est, c'était pour payer les, les livres pour rentrer en hein, seconde. En hein, secondaire. Alors, oui, euh, ça vous étirait pour acheter tout le matériel, et tout. Et là j'ai fait des vantages J'avais hein. une tante là qui m'aidait bien. J'étais un peu là, à la traîne. Hein. Et Elle remplissait ton panier euh,